Ben bonjour à tous, ou rebonjour pour tous les gens qu'on a vus euh, ce matin en Vision euh, Donc cet après-midi, alors la, la session est donc enregistrée. On vous enverra le, le lien euh, dans l'après-midi ou demain pour euh, revoir et pour partager. Euh, normalement, vos micros sont tous coupés. C'est Gwenaël qui gère ça euh, cet après-midi. Si jamais vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez les poser via le chat. C'est un bouton qui s'appelle euh, « Converser » en bas de votre écran ou en haut en fonction d'où est la barre d'étage de Zoom. Euh, et puis du coup, Gwen se fera le porte-parole de, des questions euh, soit au fil du, de, de la démonstration, soit euh, à la fin en fonction de ce qu'elle juge, juge nécessaire. Euh, du coup, cet après-midi, la... on, on, va, on va réviser, revoir ou voir comment rédiger un article et les bonnes pratiques pour rédiger un article. Donc, euh, écrire du texte hein, en évitant de le copier. Euh, insérer des images, insérer des liens qui mènent à un autre site ou qui mènent à votre propre site. Euh, comment insérer un kiosque de notices dans un article, une vidéo et puis, deux, trois petits détails par-ci, par-là. Bien, donc, on va commencer. Je vais commencer par me connecter avec un compte administrateur ou rédacteur hein, en fonction de, de vos droits. Voilà, je suis connectée. Une fois connectée, j'ai bien mes petits outils d'administration qui s'affichent. Si jamais ça n'était pas le cas, vous avez dans le volet d'administration qui se déplie quand je clique sur le bouton « administration euh, », la possibilité d'afficher ou de masquer les icônes d'administration. Là, elles sont bien affichées. Je reclique sur le bouton « administration » pour faire disparaître le volet. Et je vais descendre jusqu'à ma boîte article dans laquelle je veux ajouter cet après-midi un article. Voilà, donc je veux venir ajouter un troisième article, il y en a déjà deux, dans la boîte article en ce moment. Pour cela, je vais cliquer sur le petit plus qui se situe en haut à droite de ma boîte article, ce qui m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais pouvoir créer mon article. Alors, Puisqu'on est tous confinés, on va faire un article sur le confinement que je vais appeler "Besoin d'air". Je saisis le titre. En dessous, la petite case à cocher "Titre caché" va me permettre d'afficher ou non le titre de mon article. Donc, en fonction des besoins, on l'affiche ou on l'affiche pas. Là, dans le cas présent, j'ai besoin de l'afficher, donc je ne vais pas le cocher. L'auteur, c'est l'auteur de l'article, c'est moi. Et la catégorie, c'est le dossier dans lequel l'article va être rangé une fois que je l'aurai validé. Dans la mesure où j'ai cliqué sur le petit plus de ma boîte articles, article, l'article vient se ranger directement dans le bon dossier. C'est-à-dire que si jamais je modifie le modifie de dossier, il ne s'affichera pas dans le, la boîte que j'ai choisie initialement. Du coup, je ne touche pas à cette catégorie. Pour le moment. Ensuite, le statut brouillon à valider, valider, refuser, archiver, c'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément sur votre session. Tout dépend de si le workflow est activé sur votre portail. Le workflow étant la possibilité pour les administrateurs de valider ce qu'ont rédigé les contributeurs. Donc, dans notre cas, le workflow est activé, c'est-à-dire que je peux, si je suis un rédacteur, laisser mon article en brouillon et prendre le temps de le rédiger. Ça, si ça doit me prendre trois jours, ça me prendra trois jours. Et une fois que je l'aurai terminé, je pourrais le mettre à valider et ce serait un administrateur qui me validerait. Moi, là, dans, dans, dans le cas aujourd'hui, je suis déjà administratrice, donc je peux directement le valider. Ensuite, on a deux lignes avec à chaque fois deux champs qui permettent de saisir des dates. Ce sont les dates de publication sur la première ligne et les dates agenda sur la seconde ligne. Les dates de publication, c'est la date à laquelle l'article va être publié. C'est-à-dire que si aujourd'hui, au mois d'avril, je suis en train de préparer un article sur la rentrée des classes au mois de septembre, ce n'est pas nécessaire de l'afficher directement sur le portail aujourd'hui. Du coup, je peux lui mettre une date de début de publication au 1er août, ce qui signifie que le 1er août, de lui-même, l'article sera affiché dans la boîte dans laquelle je l'ai rédigé. Là, ce n'est pas le cas. Je ne mets pas de date de début de publication. Je ne vais pas mettre de date de fin de publication pour l'instant parce que même si on imagine qu'on va être déconfiné bientôt, on n'a pas encore de date exacte. Donc Pour l'instant, je vais le laisser afficher Ad vitam aeternam. Ensuite, les dates agenda, euh, elles correspondent aux dates à laquelle la manifestation va avoir lieu si l'article euh, a trait à une manifestation. Par exemple, je fais un article sur une exposition qui date, qui, qui va pardon, qui court du 1er mai au 31 août. Du coup, les dates agenda seraient du 1er mai 2020 au 31 août 2020. La petite coche qui est en dessous me permettrait de ne pas afficher les notions d'heure. Par exemple, euh, mon exposition qui va du j'ai dit 1er mai. Hop là. Du 1er mai au 31 août. Voilà. J'ai bien sélectionné les dates dans le calendrier, mais il m'a mis une heure. Il est 15h08, il m'a mis que ça allait du 1er mai 15h08 au 31 août 15h08. Pour une exposition, la notion d'heure n'est pas intéressante, même si je la modifie. Du coup, le fait de cocher en dessous l'événement dure toute la journée me fait disparaître la notion d'heure. En revanche, cette notion d'heure, elle pourrait être intéressante. Si j'étais en train de rédiger un article pour une… Il y a du son chez quelqu'un, je suis désolée, ça me, oui. ça me fait un rote. Euh, est-ce que tu peux couper les micros des, des bibliothécaires Je ne suis pas co-hôte, moi je peux pas le faire. Euh, ben, C'est ce que je fais, mais je ne détecte pas la personne qui fait du bruit. En fait, il y a Christine, Colin User, tu... Hum, sinon tu peux me donner les droits Alors. ou, ou couper, couper les droits, les, tout coup, mettre, même mettre tout le monde en sourdine. Je t'ai mis co-animateur euh, Arnaud. Merci. Perfect. Voilà. Merci. Euh, du coup, j'en étais au date Agenda. Euh, si je suis en train de rédiger un article pour un, une séance de compte qui a lieu du coup, bah, soyons fous le 1er mai et euh, que cette séance de compte euh, est de 12h à on va faire ça sur l'heure du midi 13h, hop là voilà. là ça devient intéressant d'avoir les heures parce que ça permet d'annoncer directement les heures de la manifestation euh, le fait de renseigner les dates agenda va vous permettre d'afficher l'article si vous utilisez la boîte calendrier alors j'avais préparé juste avant le portail d'un client Aglo2B Bocage Bressuret ils ont un lien agenda dans leur menu qui va mener à une boîte qui s'appelle la boîte calendrier les événements qui s'affichent cette, sur cette page-là ne peuvent apparaître que parce qu'ils ont une date agenda de renseigner et une date qui est supérieure à la date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les événements passés disparaissent d'eux-mêmes et les événements à venir vont s'afficher les uns à la suite des autres. Voilà. Euh, donc là, moi, je fais un article sur le confinement. Il n'y a pas de date particulière. Du coup, je ne renseigne pas les dates agenda. Et euh, le lieu qui est ici permettrait de signaler dans quelle euh, bibliothèque, dans quelle structure la manifestation a lieu, si c'est une exposition, si c'est une séance de compte, euh, une, un atelier, etc. Voilà, une fois que j'ai terminé euh, cette première page, je, vais, je ne peux pas valider en l'état parce que tant que je n'ai pas saisi de contenu dans l'onglet articles, j'ai la date qui ne disparaît pas voilà. tant que je n'ai pas saisi un minimum de contenu ici je ne peux rien faire donc là je saisis n'importe quoi j'ai saisi un B si je valide et que je continue ça va valider ce que j'ai déjà saisi et ça va me laisser la fenêtre ouverte alors que si j'avais juste cliqué sur le bouton valider ça aurait fermé la fenêtre donc là avec un peu de patience ça va s'afficher voire même avec beaucoup de patience. Alors en attendant, pour vous rappeler que vous avez toujours le wiki Bokeh qui est là en dépannage, euh, le plus simple pour chercher dans le wiki c'est d'aller euh, sur votre moteur de recherche préféré. Vous saisissez Wiki bokeh en deux mots je vais peut-être agrandir un peu wikibokeh et je suis en train de rédiger un article donc wikibokeh rédigé et généralement dans les premières réponses vous avez le lien vers le wiki et vers la bonne page du wiki voilà article créé, rédigé et ordonné alors est-ce que mon article a été validé oui c'est bon mon article a été créé la première, le premier onglet est renseigné, je passe donc à la suite. Article. Alors, pour rédiger votre article, le plus, même si le plus rapide peut être de copier-coller du texte que vous avez déjà saisi par ailleurs, la meilleure garantie pour un affichage réussi, c'est quand même de tout ressaisir au kilomètre alors même j'ai tout à fait conscience que parfois c'est un peu long et euh, moi-même aujourd'hui je ne vais peut-être pas le faire parce qu'on a 40 minutes du coup je vais quand même faire du copier-coller alors je suis passée par un bloc-notes où j'ai préparé mon texte euh, si jamais vous aviez besoin de copier du texte depuis un Word ou depuis quoi que ce soit d'autre essayez au minimum de passer par un bloc-notes sinon ça risque de vous emporter avec de la mise en page voilà, donc je copie et je viens coller mon texte dans mon article. Alors, dans mon article, je vais me mettre en grand écran grâce aux quatre flèches qui sont à droite du bouton « source, ce qui nous permet d'avoir euh, l'affichage étendu. Euh, donc, mon article, j'ai une petite phrase d'introduction et puis ensuite, je vais avoir un premier paragraphe qui s'appelle « Lire », un deuxième paragraphe qui s'appelle « Jouer » et un troisième paragraphe qui s'appelle « Se former ». L'objet de mon article étant de donner des pistes pour s'occuper pendant le confinement. Du coup, il va falloir que je mette en… que je ne trouve plus mon vocabulaire. Euh, il va falloir que je fasse en sorte que le premier paragraphe, le deuxième paragraphe et le troisième paragraphe puissent apparaître de la même façon. Pour ça, le titre de mon premier, premier paragraphe, c'est « Lire ». Je ne vais pas le mettre en forme moi-même, c'est-à-dire que je ne sélectionne pas pour aller mettre du gras, de la couleur, du souligné, etc. Si jamais je fais ça et que Gwenaëlle derrière crée un autre article, elle risque de ne pas le mettre la même mise en forme que moi. Du coup, les mises en forme, elles ont été définies directement dans votre portail et ça, c'est dans tous les portails. Du coup, je vais juste poser mon curseur sur la ligne que je veux mettre en forme et juste au-dessus, là où il y a écrit « normal », je vais dérouler la liste et je vais venir me mettre en titre 1. Oula Et là, je vois que c'est un super exemple. Hop là Dans mon bloc-notes, j'avais préparé euh, mon texte. Sauf que moi, j'ai l'impression d'avoir été à la ligne entre lire et bol d'air. Il manque de bol. Euh, ça a mal été pris en compte quand j'ai fait mon copier-coller. Ce qui veut dire que euh, là, bokeh... A compris que mon, le titre de mon premier paragraphe c'était lire bolder l'opération bolder etc etc etc ce qui n'est pas du tout ce que je veux du coup je retourne en arrière je vais mettre des espaces entre toutes mes lignes que je corrigerai derrière je retourne sur ma première ligne lire que je mets en titre 1 et cette fois ci c'est vraiment du titre 1 c'est vraiment le titre de mon premier paragraphe je vais faire la même chose avec mon paragraphe 2 et le titre de mon paragraphe 2 est aussi du titre 1, ça n'est pas du titre 2. Je vais me mettre sur mon troisième paragraphe et c'est aussi du titre 1. Ensuite, dans chaque paragraphe, j'ai des sous-paragraphes. On va dire que ce que j'ai mis en jaune, c'est du grand 1, grand 2, grand 3. Bolder et Canal BD, c'est du petit 1, petit 2 je vais cliquer sur la ligne bolder la ligne bolder elle va avoir une mise en forme différente elle va être en titre 2 hop canal bd pareil titre 2 et là la mise en la mise en le style se met tout seul en respectant ça, on est sûr d'avoir quelque chose d'assez uniforme quand on va euh, valider l'article. Et du coup, que ce soit Gwenaëlle ou Arnaud qui rédige un autre article derrière moi, si on fait tous la même chose, nos articles seront tout à fait homogènes. Euh... Voilà, je vais faire la même chose pour les sous-titres suivants. Alors, même si... Euh... Les, le style qui a été défini dans vos portails ne vous plaît pas. Euh, imaginons que là, moi, le jaune, ça ne me plaise pas du tout et que je préfère mettre euh, le titre, 1, ce qui est censé être un titre 1 en noir et en minuscule. Je n'ai aucun intérêt à me mettre en titre 2 et puis après mettre du titre 3, etc. pour respecter la hiérarchie. Ça, c'est pour des, des, des, des considérations d'accessibilité. Du coup, respectez toujours le fait de mettre un titre 1, puis un titre 2, puis un titre 3, etc. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre de titre 2 si vous n'en avez pas. Vous pouvez ne mettre que des titres 1, mais n'allez pas mettre du titre 2 et du titre 1 après, ou du titre 2, du titre 3, sans titre 1, etc. Euh, est-ce qu'il y a des questions, questions jusque-là ou est-ce que je peux continuer ouais non. Oui, il y a des questions. Euh, comment sont prédéfinis les titres 1 et les titres 2 Ça, c'est la charte graphique qui définit. C'est-à-dire que c'est quand le, le client commande une charte graphique ou quand on livre un bouquet standard, euh, la charte définit que le titre 1, alors en l'occurrence ici, il est en capital, il est en jaune. Voilà, donc ça, c'est vraiment les préférences de chaque client. Et on demande aussi pourquoi, en fait, Bokeh ne peut pas tolérer finalement le copier-coller sans mise en forme. Eh bien, ça, je ne sais pas. <rire> Alors, il, y une, il y a une petite icône hein, pour coller en supprimant la mise en forme, mais après, est-ce que ça supprime tout Je ne sais pas. Il y a une petite icône, à... ouais. quatre icônes à droite de, de, de étendre, là. Alors À droite, hein. un peu plus à droite. Ah, le... non, plus haut, plus haut, au-dessus Non. Au-dessus, ben, au-dessus j'ai rien d'autre non, mais pardon. Euh, donc, à droite. Ah, à droite. Voilà. voilà. D'accord. Ça, c'est un collé sans mise en forme. Eh ben, on peut essayer, alors. On va le tester tout de suite. Voilà, après, est-ce que ça marche bien ou pas Je ne sais pas. et eh bien, la preuve par l'exemple Alors, à cause des paramètres de sécurité de votre navigateur, l'éditeur n'est pas en mesure d'accéder directement à vos données contenues en presse-papier. Donc, là, j'ai collé et. Non, ça ne marche pas. Et il y en a un autre qui est collé depuis Word, où il est censé supprimer des trucs aussi. Qui l'icône juste à côté. Celle-ci là Oui. Collé depuis Word. Alors, on va le tester aussi. Tac. essayez de, de, de, de trouver une solution. Baptiste, parce que là, je suis au travail. Pas non, ça ne marche je... pas non plus. Je... Bon, voilà. voilà, donc réponse à la question euh... Donc, les notes pas, c'est bien. <rire> voilà, d'autres questions ou on continue bon, Pour l'instant, c'est bon. Ok, alors on continue. Parfait. Euh, je vais valider déjà ce que j'ai fait là et puis je vais ensuite aller euh, ajouter des liens vers... Des sites. Euh, C'était peut-être pas une super idée de demander la validation. Donc j'ai validé, voilà, j'ai bien vu que j'avais un troisième article. Je retourne sur mon article. Je vais me remettre en grand écran. Voilà, les petites quatre flèches. Et puis maintenant, je voudrais faire un lien pour euh, la... Alors, est-ce que la personne pourrait... Oui, je n'arrive pas à identifier pour... la personne avec un enfant. Est-ce que la personne qui a un enfant pourrait <rire> couper son micro <rire> <rire> Bon, c'est bon, j'ai coupé. Merci beaucoup. Alors, l'opération Bolder est organisée par un groupe, regroupement d'éditeurs indépendants qui offre chaque jour que durera la période de confinement française un livre numérique gratuit. Je dois emmener les gens sur ce site-là. Le but du jeu, c'est de les faire arriver sur ce site-là, sauf que si je l'affiche comme ça, c'est moche. Donc, du coup, je voudrais en sorte que euh, quand euh, un usager clique sur un livre numérique gratuit, il arrive sur ce site-là. J'ai surligné tout le texte que je veux rendre interactif. Et la petite icône qui va me permettre de faire le lien vert, c'est la petite icône qui est ici, donc sur la deuxième ligne, la deuxième icône en partant de la gauche, ce sont des petits chaînons. Quand je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre dans laquelle je vais saisir mon URL. La deuxième chose à faire avant de valider l'action, la, c'est d'aller sur l'onglet « cible pour définir que le site vers lequel j'envoie les gens s'ouvrira non pas dans mon onglet, sur la même fenêtre que la mienne, mais sur une nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre ici, sous-entendu « Nouvelle onglet ». OK je vais du coup supprimer ça. Alors, c'est peut-être pas peut un peu... C est, c est, on ne voit pas forcément bien. Euh, là, le lien, je vois qu'il apparaît parce que c'est affiché en, je sais pas, peut en bleu. Peut-être que vous ne voyez pas grand-chose. Je vais essayer de valider. Et du coup, quand je vais aller sur mon article... Voilà, ici, je clique dessus et ça s'ouvre bien dans un autre article. C'est-à-dire que l'opération Bolder, elle s'est ouverte ici, dans un nouvel onglet, pardon. Et mon portail est toujours là. Donc, le principe, c'est que si on crée un lien vers un site tiers, c'est-à-dire un site qui n'est pas le vôtre, on envoie les gens vers un nouvel onglet. De cette façon, quand ils ont fini la visite du site vers lequel vous les aviez envoyés, ils peuvent fermer l'onglet et revenir chez vous. Alors que si vous aviez affiché le site en lieu et place de votre site à vous, quand ils ont terminé, ils ne reviennent pas chez vous. Du coup, je retourne modifier mon article. Pour passer au lien suivant, hop là. Alors, Canal BD, qu'est-ce que j'avais prévu J'avais prévu un peu la même chose. Euh, on va passer ici au cadavre exquis. Participer à un cadavre exquis organisé par les autres bibliothèques de Nantes. Cette fois-ci, je voudrais non pas sélectionner un bout de ma phrase pour faire le lien, mais je voudrais mettre une image sur laquelle je cliquerai pour envoyer les gens consulter le site choisis. Du coup, je vais venir intégrer une image. Pour intégrer une image, c'est la petite icône qui est située sous les quatre flèches. Je clique dessus. Je vais aller explorer le serveur. Quand euh, j'arrive sur cette fenêtre-là, si l'image que je veux insérer dans mon article est toujours sur mon ordinateur, il va y avoir des étapes en plus. Parce que là, je ne suis pas dans mon ordinateur, je suis sur le serveur qui héberge votre bouquet chez AFI. Du coup, il va falloir d'une part que je me positionne dans le bon dossier, là. Sinon, ma, mon image, elle va venir s'ajouter se, se, aux deux images qui sont déjà là. Alors, du coup, là, il n'y en a pas beaucoup, mais imaginez bien que d'ici un an, deux ans, trois ans, euh, si tout est mis en vrac comme ça, ça va vite être le bazar. Donc là, je suis en train de rédiger un article qui est dans la catégorie « En ce moment ». Je vais donc me positionner dans le dossier qu'on a appelé du même nom. Et c'est ici que je vais venir téléverser mon image. Alors, je vais la chercher sur mon ordinateur. Elle est ici. Je l'ai déjà renommée. Elle s'appelle Cadavre Exquinante. Euh, on verra tout à l'heure que pour intégrer, pour euh, verser une image sur le serveur, il ne faut pas d'espace, il ne faut pas de caractères spéciaux, il ne faut pas d'accent dans les noms. Euh, autre conseil, essayez de nommer vos images, euh, même vos fichiers en leur donnant un nom qui soit le plus explicite possible parce que toujours pareil, vous n'êtes pas seul à travailler sur votre portail ou c'est rare et euh, même si vous étiez seul, je vous mets au défi dans trois ans de retrouver euh, à quoi correspond une image avec juste des chiffres et des lettres dans le désordre donc là du coup je sélectionne mon image je vais valider et c'est à ce moment-là que l'image est importée de mon ordinateur sur le serveur AFI. Une fois qu'elle est ici, je peux la sélectionner. Elle apparaît ici. Alors, l'aperçu qu'on a là est un aperçu de l'image vis-à-vis du texte. C'est-à-dire que là, mon image est collée au texte. Si jamais je voulais décoller mon image du texte, c'est-à-dire essayer de mettre une marge transparente autour de mon image pour pas qu'elle soit complètement collée ni au texte, ni au bord de l'écran, je vais pouvoir utiliser ici les deux champs, espacement horizontal et en dessous espacement vertical. Alors, vous pouvez mettre un espace qui peut aller de 10 à 20 pixels. Là, je vais mettre 10 pixels. Et à partir du moment où je saisis mon chiffre, je vois que mon texte se décolle de mon image. Je vais juste valider comme ça pour l'instant. Je vais me remettre en grand. Et donc là, mon image est bien arrivée euh, dans mon texte, sauf que j'aurais voulu la mettre à droite de mon texte, ou à gauche, peu importe. En tout cas, on va la mettre à droite. Euh... Si je la fais glisser comme ça, ce n'est pas super joli parce que euh, mon image euh, se retrouve sur la même ligne que mon texte. Je vais redouble-cliquer deux fois sur mon image et je vais aller modifier l'alignement ici. Je voudrais que l'image soit à droite de mon texte cette fois-ci. Je clique sur OK. Alors. Euh, voilà, Elle est à droite de mon texte, effectivement, sauf qu'elle est un petit peu basse. Les bibliothèques de Nantes, c'est ici. Mon image, elle est vraiment basse-basse. Donc, je vais la sélectionner. Je maintiens le clic sur l'image et je peux la déplacer. On voit le curseur qui bouge. Là, mon curseur, il est à droite du mot jaune jouer. Là, il est à droite du mot euh, exquis, de cadavre exquis. Donc, je vais la remonter au niveau de jouer. Et je pense qu'elle devrait être bien positionnée. Donc, rédiger un article, c'est un va-et-vient sans cesse entre la validation, pour voir à quoi ça ressemble, et la rédaction. Il y a des questions. Ouais, ouais. vas-y. Par exemple, sur le copyright, où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une image Où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une... Bah, euh, en dessous euh, c'est une bonne question ça merci d'ailleurs mon image a disparu c'est super euh, non là voilà euh, où est-ce qu'on pourrait mettre le copyright d'une image en dessous, rajouter du texte en dessous euh, j'ai pas, de, pas de réponse euh, plus que ça ou alors éventuellement euh, intégrer le copyright à l'image je ne sais pas. Je, tu, tu notes la question, on trouvera la, la réponse et on la donnera après. Parce que là, comme ça, je n'ai pas, pas de réponse. Il y a une autre question que dans les métadonnées de l'image, tu dois pouvoir indiquer quelque chose, il me semble. Hein Alors, euh, qui peut après peut ou pas être récupéré par CSS Je double clique sur mon image et dans avancer ici. A... C'est pas de la description, euh... je sais pas. Là comme ça, je sais pas. Mais on se renseignera et on vous donnera la... la réponse quand on en trouvera une. Hein. Ouais, dans la description, on peut le mettre. La description, ouais. Ouais, dans la description. Mais euh... le problème, c'est que si on met une description et qu'on le fait apparaître euh, à chaque fois en CSS, ça veut dire qu'à chaque fois la description va apparaître. Euh... Pour toutes les images. quoi Ça risque de pas forcément être très joli. Une autre question euh, Peut-être tout à l'heure, à la fin de la démonstration, il y a des questions sur les kiosques de notice. Oui, si je tu... vais venir. Enfin, à la fin de la démonstration, ouais, si tu veux passer dessus. Ça marche, pas de problème. Euh, je me remets donc en grand écran. Euh, mon image est installée. Maintenant, je veux faire un lien vers... Un site du coup je sélectionne mon image et de la même façon tout à l'heure je vais sur les petits chaînons et je vais saisir l'url vers laquelle je veux envoyer mes usagers avec une cible dans une nouvelle fenêtre parce que ça n'est pas mon site voilà alors euh, de la même façon on peut faire un lien vers une page de votre portail donc, euh, ici, se former, tout apprendre, mettez-vous au yoga, à la guitare, au dessin, etc. Grâce aux cours en ligne, le catalogue ici. Euh, je cherche à envoyer les usagers vers une page de mon portail. Alors, je vais valider ça. Dans le portail sur lequel on est en train de rédiger un article, il y a des ressources tout apprendre, des ressources numériques. Donc là, j'avais préparé mon URL juste avant. Comme ça rame un peu, j'évite d'ouvrir trop d'onglets. Voilà. Sur le portail sur lequel on est, on a un type de document qui est des cours en ligne tout apprendre. Voilà. Et là, on a toute une sélection. Donc, ce que je veux, c'est envoyer les usagers vers cette page-là. Donc, je récupère l'URL. Je retourne dans mon article que je vais modifier. Et dans le paragraphe qui correspond à tout apprendre, voilà, le catalogue ici, ce que je veux, c'est que quand ils cliquent sur ici, ils arrivent sur le catalogue. Donc, je vais sur le petit lien. Et alors là, au lieu de coller mon URL en entier, je vais peut-être me mettre dans un bloc-notes, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Je ne peux pas agrandir. Mon URL, c'est euh, démofr.afi, etc. Je vais supprimer tout le début de mon URL qui correspond au nom de domaine. Le nom de domaine, c'est... Euh, l'adresse de votre site quand vous communiquez auprès de vos usagers du coup en supprimant toute la première partie de l'URL ça permet euh, de rester dans le même onglet déjà première chose et deuxième chose si euh, par hasard le nom de domaine devait évoluer les liens ne seraient pas cassés euh, je prends l'exemple de deux réseaux qui euh, vont fusionner et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit euh, il va y avoir un nouveau portail hein, euh, qui va être l'un des deux anciens portails de, de ces deux réseaux du coup ce nouveau portail va avoir un nouveau nom pour éviter de casser tous les liens pour des liens qui seraient déjà faits dans vos articles on, évite de mettre le nom de domaine. Du coup, on utilise le nom de domaine qui fonctionne actuellement. Je ne sais pas si je suis super claire. Si ce n'est pas clair, vous me direz, je vous réexpliquerai après. Donc là, je j'ai supprimé le nom de domaine et je n'ai conservé que le premier slash et tout ce qu'il y a après. Ok. Et quand je vais valider, je vais avoir un lien qui va s'être fait sur le mot ici. Voilà. Et quand je clique dessus, je vais bien arriver sur mon résultat de recherche. Voilà. Je vais retourner sur l'article et on va insérer un kiosque de notice. Alors, euh, est-ce que. Je vais retourner à ma page d'accueil. Euh, bonne... Alors, je rouvre mon article et je voudrais dans cet article-là venir ajouter un kiosque de notice, c'est-à-dire une bande avec des documents. Je vais aller à la ligne. Pour intégrer directement un kiosque de notice dans votre article, c'est la petite icône qui est ici, qui est complètement noire, qui est sur la deuxième ligne à l'extrême droite. Je vais cliquer dessus et j'ai une erreur. Pas de bol. Alors, il m'a bien intégré un kiosque de notice, mais je ne peux pas accéder au paramétrage. Bon, si ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va faire autrement. Euh, je, Alors, plan B, je vais mettre... Euh, S'il y a des gens d'Aglo de B, vous m'autorisez à modifier un de vos articles là pendant 5 minutes, pendant le temps de la démonstration. Je un motif. Alors là, je suis sur un un portail en, en production je vais utiliser euh, juste 5 minutes, je vais modifier un article de l'agenda pour vous montrer comment ça fonctionne donc je vais aller ouvrir l'article et dans cet article là, ce que je voudrais faire c'est à la fin venir ajouter un kiosque de notice en espérant que ça marche donc je clique sur la petite icône insérer un kiosque de notice, la petite icône toute noire et là ça fonctionne, parfait alors, première chose, je vais donner un titre à ma boîte. Euh, alors, comme je ne sais pas ce... Qu'est-ce que je vais afficher comme domaine derrière Je vais mettre « Test euh, pour le kiosque ». Je vais l'afficher en barre horizontale pleine largeur et ensuite, je vais venir sélectionner le domaine que je veux voir affiché dans cette barre-là. Alors, je vais afficher en littéraire 2019 en espérant qu'il y a des documents derrière je valide je vais valider la modification alors il est tout à fait possible une fois que je valide mon article que rien ne s'affiche ah si là j'ai quand même quelques documents qui viennent s'afficher euh, si aucun document ne s'affichait vous auriez un petit une petite phrase euh avec noté euh, pas de pas de document, quelque chose comme ça, pas de document trouvé. Auquel cas, il faut penser à venir cliquer sur le volet d'administration et venir ici vider le cache. Euh, ça aurait pour effet de faire apparaître les vignettes ici. Si jamais ça ne fonctionnait pas, ce qui peut être le cas, vous avez tout intérêt aussi à venir cliquer sur le titre du kiosque que vous avez mis en place. En cliquant sur le titre, ça va faire apparaître la liste des documents dans un résultat de recherche pardon, et ça va générer toutes les vignettes. Et le fait de générer toutes les vignettes va vous les afficher dans votre article. Parce que si elles ne s'affichent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas en cache. Euh, voilà. Des questions du coup sur le kiosque de notice ou pas Est-ce que j'ai perdu tout le monde Je parle toute seule Non, ben on va Oui, consommer. on voulait savoir euh, comment on fait un lien vers un domaine. Est-ce que c'est euh, dans ton article, si tu veux pointer vers un domaine, est-ce qu'on peut le faire Alors oui, tout à fait, on peut le faire. Alors du coup, je vais peut-être juste euh, supprimer, s'il n'y a pas de questions sur les kiosques, hein, je vais supprimer ce que j'ai fait là sur le portail avec euh, l'ODB qu'ils ont beau être très gentils, je ne vais pas euh, tout leur casser. Hop là. Voilà, parfait, merci à Glodevé. Euh, alors, un lien vers un domaine. Êtes-vous sûr de vouloir partir Oui. Domaines... J'espère que j'ai bien, la... bien compris la question, c'était Florence de Nozet qui posait la questions. Oui et donc, c'est depuis l'article, je clique ici et j'arrive sur un résultat de recherche qui est mon domaine, c'est ça ou pas Oui, enfin moi, c'est comme ça que je comprends la question. Je ne sais pas si Florence peut préciser. Florence, tu confirmes Peut-être. Bon, en tout cas, les domaines sont stockés donc, euh, ici. On y a directement euh, accès par euh, le, le volet d'administration qui est ici. Donc, quand je clique sur « Domaine », je vais arriver sur la liste des domaines voilà, et euh, par exemple le domaine aviation qui est ici, tout en bout de ligne il me semble, ouais, il y a un lien permanent, c'est-à-dire que ce lien permanent c'est le voilà, si je copie l'URL et que je l'affiche ici dans un résultat de recherche ah, il ne va pas m'afficher euh... ah ouais, j'ai non, ce pas grave euh, vous n'avez qu'à copier ça en fait et du coup, c'est ce lien-là que vous venez mettre dans votre article. Hop, je vais le copier. Je vais retourner sur la modification de mon article. Article. Du coup, si je veux modifier le lien ici, les petits chevrons, et ici, je viens noter mon URL. Ok. Et je valide. 15h43, je vois que le temps passe super vite. Alors, Alors la question, ce n'était pas tout à fait ça. Excusez-moi, je n'avais pas bien compris. Est-ce qu'enlever le nom de domaine dans l'URL est aussi valable pour un renvoi vers un article du site? Oui, oui, tout à fait. C'est valable pour tout dès lors qu'on renvoie vers une page du, de, de, de notre propre site. Euh, par exemple, euh, je veux euh, info pratique ici. Je voudrais envoyer les. Il y a plein qui fonctionnent. Pardon, info pratique. Je suis désolée, c'est lent. Ça rame, ça rame, ça rame. Voilà. Je, même si on ne voit pas à quoi ça correspond euh, je crois que vous devez voir vous devez au moins distinguer un peu l'URL en haut l'URL c'est https https.demo.fr.fi etc si jamais je veux envoyer euh, un, je veux faire un lien depuis mon article vers cette page là de mon propre portail je vire le, le nom de domaine et je, je prends à partir du premier slash c'est à dire que là c'est à partir de « slash accueil »« slash pratique. Si on veut envoyer vers un article, euh, je vais aller sur les articles. On va en prendre un au pif. Allez, cet article-là. Voilà. Vous avez en haut le permalien, en haut de l'article. Le permalien, il est ici, c'est les petits chaînons. Là. Quand je clique dessus, j'ai l'URL de l'article qui s'affiche. Et c'est pareil, si je veux faire un lien vers cet article-là, un lien interne, je récupère à partir du slash. Slash CMS, slash article view, euh, ID 40, etc. Voilà. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'avais noté Il y avait une euh, intégration de vidéo. Est-ce que vous avez besoin de revoir l'intégration d'une vidéo Comment on fait pour intégrer un iframe e Il y avait une pas. question aussi sur les tableaux. Comment on fait pour insérer un tableau et comment on peut. Alors, comment on fait J'ai je, je, un bug, euh, je ne sais pas pourquoi. Mon... j'ai plus accès à mon article alors pour répondre je vais avoir besoin de rouvrir mon article pour insérer un tableau il va y avoir une petite icône alors là on n'a pas encore géré le résumé du coup l'article ne s'affiche pas bien il est ici voilà euh, la question c'était un tableau je vais aller à la ligne vous avez une icône pour insérer un tableau le tableau qui est ici on a une fenêtre qui s'affiche alors on va nous demander le nombre de lignes et le nombre de colonnes et la largeur c'est la largeur totale du de votre tableau euh, sachant qu'en en général, la plupart de, de, de vos sites, ils doivent être entre 1200 et 1400 pixels de large. Donc, si je mets 500, ça veut dire que mon tableau, il va prendre en gros la moitié de ma page. Euh, donc là, si je valide, je vais créer un tableau qui fait trois lignes, de colonnes, qui va avoir 500 pixels de large. Euh, taille de la bordure, si vous voulez que la bordure, de les cases soient visible. Vous allez mettre 1, ce qui correspond à 1 pixel. Donc, Vous allez avoir un trait noir qui va délimiter toute, les, les, les, les, toute la grille de votre tableau. Si vous voulez que le tableau soit transparent, parce que c'est juste pour une question de mise en page, hein, auquel cas, il faut mettre 0. Ceci dit, attention, euh, le tableau n'est pas responsive. Par responsive, on entend que euh, si je consulte votre site sur un téléphone, le tableau il va rester sous forme de tableau ça signifie que si vous avez un tableau avec euh, les une grille avec euh, je sais pas moi euh, en, sur les lignes on a les heures euh, les jours d'ouverture de la semaine et puis euh, en colonne on a euh, les bibliothèques avec euh, cinq bibliothèques du coup si je consulte avec un téléphone le tableau reste exactement comme on l'a euh, défini euh, à la création et du coup on va se retrouver avec quelque chose de minuscule à la lecture donc parfois on n'a pas le choix mais faites attention quand même à l'utilisation des tableaux une question est-ce qu'on peut mettre un tableau en pourcentage et comment on fait est-ce qu'on peut mettre un tableau en pourcentage je ne sais pas avancé id sens d'écriture style euh, alors, peut-être qu'on peut via la CSS et via l'éditeur, mais là, comme ça, moi, je ne saurais pas répondre. Il faut fouiller. C'est pareil. Il faut noter et euh, on pourra apporter la solution après. Là, moi, comme ça, je ne l'ai pas. Arnaud, une idée ou pas On va dire que non. Donc euh, Du coup, ouais, je veux bien que tu la notes, la question, et puis euh, on demandera à un développeur ou à Jean-Christophe savoir si okay, c'est favorable ou pas. Oui, oui. D'autres questions sur les tableaux -ce... Pas sur les tableaux, mais la vidéo était bienvenue comme démonstration. Ah, bah c'est gentil. Merci. Euh, juste pour... Alors, euh, on a, je vois que le temps passe, en fait. Hein. Je pensais que j'aurais rien à dire, mais en fait, euh, si, si, si. pardon, euh, j'ai pas eu le temps d'aborder ah, le, le résumé. Euh, le résumé est nécessaire quand vous voulez une, une accroche pour afficher dans une boîte c'est-à-dire que là si je ferme mon article euh, je vois bien que mon article il s'affiche hein, il est ici en cette période de confinement, lire, bol d'air, etc mais je n'ai pas mis de résumé c'est-à-dire qu'au contraire des articles qui étaient déjà dans la boîte eux ils ont un résumé donc, l'image de résumé, c'est souvent une image qu'on va, qu va mettre. Hein. Il faut qu'elle ait vraiment les bonnes tailles parce que sinon, elle ne va pas s'afficher dans son intégralité. Ça ne va pas forcément être très joli. Donc, respectez bien ces tailles-là. Euh, et puis, dernière chose sur laquelle euh, je voulais euh, intervenir, c'était ici les champs personnalisés. Je crois qu'on a prévu un webinaire sur les champs personnalisés. Euh, c'est quelque chose qui se crée euh, via l'administration, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas de champ personnalisé, mais ça peut être ultra pratique. Ça va permettre d'afficher des informations supplémentaires, notamment dans l'agenda. Euh, je vais reprendre l'exemple d'Adlo2B, parce que je le connais bien. Si on va dans leur, voilà, dans leur agenda, euh, on a ici deux, deux filtres supplémentaires qui sont « Public » et « Type d'animation ». Et euh, ça va permettre de, au public d'aller affiner la recherche. C'est-à-dire que si je ne veux que des animations jeunes publics et si je ne veux que euh, des comptes, ça me permet d'affiner et d'avoir, ça a bien affiné, je n'ai qu'une réponse. Voilà. Et ça, c'est lié aux champs personnalisés. Donc, les champs personnalisés sur à quoi ça sert et comment on les met en œuvre, il y aura un webinaire euh, là-dessus, je ne sais pas, quand, mais bientôt. Voilà. Une autre question, est-ce qu'on peut mettre un article en pop-up Est-ce qu'on peut mettre un article en pop-up euh... Eh bien. Alors, c'est-à-dire que quand on se connecte sur le site, il apparaît en pop-up, c'est ça euh, Je pense, c'est pour les alertes. Enfin, le contexte n'est pas précisé, donc. À ma connaissance, non. Mais euh... pareil, certaines. Peut-être en. Alors, est-ce que c'est une.. Je ne sais pas répondre non plus. Donc, euh, là, pareil, euh, je l'ai noté. Je je euh... Comment Allez. Du coup, j'ai noté la question. D'accord. Ouais. Si. <rire> D'autres questions Alors, Il y avait une réponse qui était apportée par rapport au tableau. A priori, dans l'anglais avancé, on peut mettre euh, « wide euh, » 100%. Ah, génial Et eh ben voilà. Alors, du coup... Je ne suis pas sur le bon article, mais ce n'est pas très très grave. Si je viens insérer un tableau, avancer ici. Donc là, wide 100%, ça fonctionnerait. 100%. Et je vais mettre un tableau donc, qui fait trois colonnes, trois lignes de colonnes. On va rester sur une bordure de même de deux pour y voir clair. Et si je lui dis OK, ah super. Je ne sais pas qui a répondu, mais merci beaucoup. Top. C'est Alain du Président. Et eh bien, parfait. Super. Ça, c'est bien. Voilà. Votre question Oui. Euh, si des rédacteurs ont des droits sur un seul dossier, est-ce qu'ils ont le plus pour ajouter un article sur toutes les boîtes Non. C'est uniquement sur, le, sur les dossiers euh, dans lesquels... Enfin, c'est uniquement sur les boîtes dans lesquelles le dossier apparaît. C'est-à-dire que... Ici, ok, ça je ferme ça. Euh, dans cette boîte-là, si je vais sur la petite clé plate de la boîte en ce moment, le dossier qu'on affiche, c'est accueil en ce moment. Et du coup, si j'ai les droits sur ce dossier-là, j'aurai le petit plus. Si je n'ai pas les droits sur ce dossier-là, je n'ai pas de petit plus. Ok, pour intégrer plusieurs images de retour d'animation, par exemple, ou des choses comme ça, dans ton article Oui, c'est possible. De faire euh, un kiosque euh, d'images, en fait, euh, relative à. Alors, oui, on peut. Euh, article. Voilà. Alors, euh, ici, je peux venir éventuellement insérer un carousel. Voilà. Et du coup, dans ce carrousel, je vais pouvoir venir ajouter plusieurs images. Donc là, je peut-être pas le faire parce que vu le temps que ça met pour le chargement des images, etc., j'ai peur que ça prenne du temps. Mais je vais venir ajouter une première image, puis ajouter une deuxième image. Alors, un petit conseil, essayez de, de, de, de, de n'utiliser que des images qui ont à peu près toute la même taille. Sinon, euh, ça peut assez vite piquer les yeux quand ça va défiler. Et puis ensuite, vous allez paramétrer le carrousel, le comportement du carrousel, c'est-à-dire est-ce qu'il doit démarrer de façon automatique ou est-ce que c'est l'usager qui, en cliquant sur un bouton, va le faire démarrer Est-ce qu'on affiche le titre de votre carrousel Est-ce qu'on affiche démarrer arrêter Est-ce qu'on affiche les vignettes, les vignettes étant les miniatures de chaque image Ensuite, vous aurez ici la liste de toutes les, les images que vous avez chargées avec le bouton « Ajouter une image » en haut, euh, le bouton d'aperçu, suppression pour supprimer une image si elle ne vous convient pas, et puis euh, voilà après la hauteur, etc. Donc effectivement, on peut tout à fait. Est-ce que tu peux montrer l'insertion d'une vidéo, s'il te plaît Oui, c'est dépendant de fait. Oui, alors je vais rester ici. Donc, euh, vidéo, on va aller sur YouTube, on va faire simple. Hop, je vais chercher une vidéo, je vais prendre une vidéo... Euh, euh, poisson rouge, bocal. Hop là j'ai pris au pif il hein. n'y a pas de message particulier euh, sous la vidéo j'ai un lien de partage alors là, ce que je vous montre là c'est pour partager ce qu'on appelle un iframe. frame euh, ça va être valable pour partager une google map pour partager une playlist sur Deezer par exemple une vidéo sur Dailymotion enfin voilà il y a plein de choses donc en cliquant sur l'onglet en cliquant sur l'onglet de partage ici, j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Et moi, ce que je cherche, c'est à intégrer cette vidéo dans mon article. C'est-à-dire que hop, je veux uniquement voilà, tout ce qui est encadré par le vert. Là, c'est ça que je veux mettre dans mon article. Je ne veux pas faire un lien vers la page YouTube. Donc, Je vous parlais tout à l'heure d'iframe. frame C'est tout simplement parce que le code que je vais récupérer ici, le code qui ne parle pas bien français, euh, il commence par un chevron, le chevron c'est le, le V renversé et iframe. E Donc je vais copier ça, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais retourner dans mon article. Et alors pour éviter les bugs comme on a eu un peu tout à l'heure sur le copier-coller quand on vient du bloc notes, hein, moi je vais aller dans le bloc source, dans le source ici, dans le code source, même si je ne comprends pas bien ce que ça veut dire non plus, je ne cherche pas à comprendre, je vais tout au bout, tout à la fin du code source et, et je vais coller. Le, le code que j'ai récupéré dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on le voit, il est ici, iframe, e là, etc. Et il va jusqu'à iframe e à la fin ici. Je vais désélectionner le code source, je me remets en affichage normal. Et ma vidéo, elle est ici. Alors, euh, tant que je n'ai pas validé mon article, euh, c'est un simple cadre euh, blanc qui va s'afficher avec marqué iframe e au milieu. Et à partir du moment où je vais valider, je vais consulter le contenu de mon article. S'il veut bien. Voilà. Et du coup, mon poisson rouge est arrivé ici. Voilà. Alors après, je peux tout à fait, euh, en rouvrant mon article, venir centrer ma vidéo parce que là, c'est tout moche, c'est complètement calé à gauche. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la vie du rédacteur, c'est je valide, je vois à quoi ça ressemble, si ça ne me plaît pas, je réouvre mon article. Je ne vais pas sélectionner la vidéo, je vais juste cliquer à côté. Pour une image, ce serait la même chose. Et du coup, là, je vais venir centrer ma vidéo et normalement, en validant, ma vidéo est centrée. Pour une image, ça va être la même chose. Voilà. Hop. Euh, vidéo. Alors, euh, oui, une chose aussi que je ne vous ai pas dite, quand vous faites des modifications, alors là, je parle pour des articles qui sont validés, pas pour des articles qui sont en mode brouillon ou à valider. Pour des articles validés, parfois, on est connecté en administrateur, on fait des modifications de texte, d'image, on se déconnecte et on se retrouve sur l'ancienne version de l'article qu'on avait avant de faire les modifications. Il euh, n'y a pas péril dans la demeure, c'est normal, c'est parce qu'il y a un temps de, de, de mise à jour de l'affichage. Si vous voulez forcer ce temps de mise à jour, vous vous reconnectez et vous retournez dans le volet d'administration, vous venez ici vider le cache, comme on l'a vu tout à l'heure pour les domaines. Ça va avoir pour effet de remettre à jour complètement euh, toutes, les, toutes les modifications qui ont été faites sur tous les articles, les domaines, etc. Et du coup, en vous déconnectant du mode administrateur, vous verrez votre article avec les modifications que vous venez de, de mettre en œuvre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Je résumais. Des questions, même si j'ai dépassé largement le temps. Euh, J'essaie d'y répondre au fur et à mesure, non, ça, ça c'est à, à peu près bon. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques questions. Bon, eh ben, voilà. écoutez, alors bon après-midi à tous. Faites bien attention, ne sortez pas. Et puis, euh, ben, la semaine prochaine, du coup. Bon après-midi. Bonne journée tout le monde. Au revoir.